Salut les rollistes Aujourd'hui, création de personnages à l'appel de Cthulhu. Alors comme d'habitude, je me suis fait une petite cheat sheet. J'ai mes dés, critérium, feuilles de personnages et le livre de base sous la main. Bon, moi c'est en anglais, mais euh, les règles sont assez similaires. C'est la sixième édition anglaise. Euh, mon livre a pas mal vécu et j'attends impatiemment la septième édition française qui devrait plus tarder. Alors, je vais créer un personnage dans les années 20. C'est comme je l'avais précisé dans ma vidéo sur l'appel de Cthulhu numéro 4. Euh, la période 1920 est la période la plus prisée des joueurs de l'appel de Cthulhu, tout simplement, puisque ça correspond à la majorité des écrits de Lovecraft, ainsi que de ses amis auteurs qui ont participé à la création du mythe. Alors c'est parti, sur le côté j'ai le nom du joueur, donc, Fabs. Alors, j'ai choisi de faire un personnage journaliste qui s'appelle Rupert Francis Goldman. Mon personnage vit évidemment aux États-Unis. Euh, il aura 38 ans et c'est un journaliste qui écrit des histoires criminelles pour le Chicago Sunday Tribune. Euh, voilà, j'ai pas spécialement besoin de beaucoup plus de définitions au départ. Le reste viendra pendant la création. Alors, première étape, je vais tirer mes caractéristiques. Les caractéristiques, on a force, constitution, taille, apparence, dextérité, santé mentale, intelligence, pouvoir et éducation. Alors, pour la plupart d'entre elles, c'est 3D6 et on les tire dans l'ordre. Alors, force. 11. Ensuite, je vais tirer la constitution. 9. Pas très résistant. La taille. La taille correspond à la corpulence globale de votre personnage. Euh, ça comprend autant sa taille en hauteur que son épaisseur. Alors, 10. Euh, C'est une taille moyenne. Euh, donc, euh, donc, Rupert Francis Goldman ne sera pas très épais. Et donc, euh, la taille influe sur euh, le nombre de points de vie et sur. Les... Le bonus au dommage. Euh, Faux contact. Alors, Robert Francis Goldman, masculin, né à Boston. On va pas faire dans l'original. Le, ah bah sur 1920, ça fait. On va faire le 12 février 1882. Alors ah, on continue les caractéristiques, apparence, 3d6 toujours, 10, 12, ah Rupert est plutôt joli, ensuite euh, dextérité, 10, il n'est pas plus habile que la moyenne, ensuite euh, la santé mentale ça ne se tire pas, le pouvoir, 11, 13, ah il a une grosse force mentale euh, notre journaliste criminel, il a dû voir un certain nombre de cadavres. Euh, très bien, ensuite... Ah merde, la taille Alors je me suis trompé. Euh, la taille c'est 2d6 plus 6 comme l'intelligence. Alors la taille 6 est de 8 plus 6, 14. Voilà, qui me paraît la plus honorable. Et l'intelligence de même. 4 et 1, 5, plus 6, 11. Voilà. Et enfin, l'éducation, qui représente le nombre d'années d'études de votre personnage depuis le CV. Donc, plus le chiffre est haut et plus on a de points de compétences en rapport avec son métier. Donc, c'est, si je ne me trompe pas, 3 du 6 plus 3. 7 et 1, 8, plus 3, 11. Eh bien, Rupert n'est pas très très éduqué. Bien, la suite, euh, alors, le jet d'idées, le jet four tout quand les personnages sont perdus, est égal à intelligence x5, donc chez moi, 55. Le jet de chance est égal à pouvoir x5, ce qui fait 65. Et connaissance est égal à éducation x5, ce qui fait également 55 à nouveau pour moi. La santé mentale découle elle aussi directement de pouvoir, donc x5, 65. Je note 65 dans mon score de santé mentale et j'entoure mon score actuel de santé mentale dans le tableau correspondant. Bien, bien, bien. Ensuite, ah, le bonus de dommage. donc on ajoute force et taille. Donc Taille 14, force 11, 25, 25, ça fait plus un des 4 quand même, il est un petit peu plus balèze que la moyenne à chaque euh, attaque au contact, que ce soit avec une arme ou à main nue, euh, Rupert Francis Goldman ajoutera un des quatre aux dégâts effectués. Donc, euh, gentil journaliste, mais ne vaut pas s'en prendre. Mille. Ensuite, les points de vie. Euh, oui, donc 99 moins mi de Cthulhu, Myth de Cthulhu, la création est forcément de 0, donc 99. Les points de magie sont égaux aux points de pouvoir, donc 13 également. Alors, constitution plus taille divisé par 2 pour avoir le nombre de points de vie. Alors, constitution, j'ai 9, taille, 14, ça fait 23. 23 divisé par 2, ça fait 11,5, un rendu supérieur, ça fait 12, donc 12 points de vie pour Rupert. Très bien. Ensuite, alors, on tire les revenus. Parce que Rupert Francis Godman est un bon journaliste. Donc, Dastain de 10 et c'est absolument arbitraire. Donc pour les années 20, 1 des 10, j'ai fait 5, ça fait 4500 dollars de revenus annuels. Donc ça veut dire que Francis possède euh, 5 fois cette somme, 5 fois cette somme euh, en divers biens et besoins. Donc 5 fois ça fait 22500. Et un dixième. Alors, donc 2250 dollars sur le compte. Donc, ça, c'est 5 fois le revenu annuel et ensuite un dixième sur le compte. C'est le livre qui l'indique, c'est absolument arbitraire. Sur le compte en banque. Et la même 2250 dollars en action et part. Donc, liquidable en 30 jours. 30 jours. 30 Alors, euh, donc, choisir le métier, donc moi je vais rester sur journaliste, hein. euh, ce sera un journaliste assez moyen, mais, mais je reste sur cette idée-là. Donc, journaliste, âge, donc j'ai dit 38 ans, alors diplôme avec éducation 11, ça fait 17 ans, Bah, diplôme, il ne va en pas en avoir beaucoup, on va dire, euh, on va dire, euh, Bon, Comment ça s'appelle aux Etats-Unis le certificat d'études? Hein. Phobie, phobie. Alors Rupert est arachnophobe. C'est assez classique comme phobie, euh, mais bon, du coup c'est suffisamment correct. Suffisamment réaliste, pardon. Alors.. Enfin, on passe aux compétences. Donc les compétences, il y a la liste ici. Et huit de ces compétences, ou moins, vont m'être attribuées par rapport à mon métier. Donc euh, là, je regarde, toujours dans le livre, journaliste. Alors journaliste, on a alors Fast Talks, qui est baratin. Histoire. Bibliothèque, évidemment, la compétence qui sert à rechercher de l'information dans les livres. Euh, langue natale, Persuasion, Persuasion, Photographie, évidemment, Psychologie, et une compétence au choix spécifique à l'époque ou au personnage. Donc moi, je vais lui rajouter... Est voilà, de la criminalistique, puisque c'est un journaliste criminel. Alors, chaque compétence a un score de base, certaines c'est un, hein, l'anthropologie, sinon on n'est pas entraîné, on n'y connaît rien. Euh, D'autres, comme euh, le coup de poing, qui a à 50%, hein, même si on ne sait jamais toute sa vie, on a vaguement l'idée de la théorie, hein, mettre le point dans la tête de l'autre. Euh, et par-dessus ces points, donc offert en création, je vais avoir le droit à 20 fois mon éducation, en points de compétences uniquement pour les compétences de mon métier. Donc 20 fois j'ai 11 ans éducation, ce qui fait 220. Donc ça ne fait pas énorme. Alors bibliothèque j'ai 25, je vais remettre 25, ce qui me fait 50. Donc 15. Euh, baratin, baratin j'ai 5, c'est important le baratin aussi. On va rajouter 30 pour avoir un score honorable de 35. Ensuite, euh, criminalistique, ça commence à 1, donc autant dire 0, bah on va mettre 60. Hein, parce qu'il n'a bah pas le choix, hein, c'est sa spécialité. Histoire, on va l'oublier. Langue natale, donc il a éducation faut 5 par défaut, 55. Hein, bah on va booster un peu quand même, on va mettre 25 de plus. Pour un non honorable, 80. Psychologie, persuasion, photographie. Alors photographie, il y a 10 de base, on va lui mettre... Euh, 15 de plus, histoire qu'il sache tenir son appareil, persuasion 15, on va mettre 15 de plus, histoire d'arriver à 30, et il reste psychologie, psychologie je vais mettre les 45 qui restent afin d'arriver à un honorable 50% qui permettra à Rupert de bien comprendre et les motivations des gens face à lui. Ensuite, donc, Rupert va avoir des points de hobby et de temps libre. Jusqu'à maintenant, il a gagné des points de compétences concernant uniquement les compétences de son métier et en rapport avec ses années d'éducation. Maintenant, vont découler de son intelligence, donc sa capacité personnelle à s'intéresser à des choses, des points que je peux mettre sur toutes les compétences que je souhaite, y compris celles de son métier. Donc, cette fois c'est 10 fois intelligent, donc ce qui me donne 110 points de rab. Alors, à quoi va s'intéresser notre ami Rupert Rupert, écoutez, hein, écoutez, il y a 25 de base, on va mettre 25 de plus. Il a les oreilles qui traînent et une très bonne nuit. Euh... Ensuite, langue étrangère, il va parler. Il va parler l'espagnol. 20, euh, allez, 30, on va lui donner 30% en espagnol, il saura se débrouiller. Hum, hum, hum. Occultisme, on va lui mettre un petit peu d'occultisme, juste 15, euh, avec les 5 de base qui lui fait 20. Euh, Rupert s'intéresse parfois, euh, au travers des affaires non résolues, à quelques, quelques sciences cachées. Suivre une piste, 10, on va lui mettre euh, 10 de plus pour un total de 20%, 20% sur, sur une piste. Et enfin, je vais mettre ce qu'il reste en serrurerie. Euh, disons que notre cher ami Rupert n'attend parfois pas l'autorisation d'entrer dans un bâtiment avant d'aller y faire du repérage. Euh, dernière étape, les armes, les armes euh, non. Non, euh, Rupert ne va pas être armé, c'est peut-être pas très malin de ne pas se défendre, mais non, ça ne correspond pas du tout à l'idée que je me fais du personnage, donc il n'aura pas d'arme, en tout cas pas au démarrage. Bien, et enfin, la touche finale, donc on arrive déjà à la fin de cette création. Alors, âge minimum, c'est éducation plus 6, donc 17 ans, ah oui, du coup, moi il a 20 ans de plus, donc 20 ans de plus, ça me donne 2 de plus, en éducation et donc 40 points de compétences de métier, mais avec l'âge vient la vieillesse et je devrais retirer deux fois un point, soit en force, constitution, dextérité ou apparence. L'âge fait des ravages. Alors, euh, donc on va rajouter deux en éducation pour 13, ce qui me redonne 40 points. Et on va retirer deux fois un point, et bien deux fois un point en force. Ah non, peut-être pas. Deux fois un, un point en dex, c'est déjà pas son point, son point fort. Il va tomber de 10 à 8. Euh, il est vraiment pas habile, ce Rupert, mais c'est pas grave. Alors ces 40 points euh, bien heureusement gagnés par l'expérience, euh, étant donné que Rupert a 20 ans de plus que ses études, que son âge minimum, c'est-à-dire ses études plus 6 ans, donc, euh, donc j'obtiens 40 points supplémentaires que je vais pouvoir distribuer dans ces compétences. Alors on va pouvoir augmenter Bibliothèque et eh bien de 10 pour le passer à 60. On va pouvoir augmenter Baratin de 15 afin de le passer à 50. Ça devient très honorable. Et les 15 derniers points, on va pouvoir les mettre en persuasion pour passer de 30 euh, un peu juste à 45 bien plus honorable, 45% de chance de se faire entendre. Et bien voilà, le personnage de l'appel de Cthulhu 1920 est créé. Alors effectivement, comme d'habitude, moi je connais un petit peu le jeu et j'ai l'habitude de me promener dans le livre, mais j'ai pas eu plus que ça à l'ouvrir. Vous remarquerez que par rapport à Donjons et Dragons, la feuille est bien plus simple, elle ne fait une page d'ailleurs. Euh, hormis une petite page de notes qui peut être ajoutée sur certaines versions, une page suffit amplement. L'appel de Cthulhu, donc voilà, on a mis une vingtaine de minutes à créer ce personnage. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer un très bon été, et je vous dis ciao les horlistes